Bienvenue dans l'espace Gatherton dédié aux promeneurs du net pour une petite visite. Donc il y a plusieurs salles pour pouvoir se poser à plusieurs. Ici vous avez accès au site web des promeneurs une petite vidéo de démonstration pour l'utilisation des objets. Et là, vous avez le mode d'emploi, avatar, navigation, les icônes de l'application, voilà, sur plusieurs pages. consultables À plusieurs. Voilà, n'hésitez pas à venir visiter. Je vous dis à bientôt espérant vous rencontrer sur place pour en discuter.